7 avril nous sommes à marseille pour le 39e congrès du parti communiste français et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première émission ici au faro nous sommes dans une très belle salle une salle qui ouvre le vieux port sur la méditerranée et c'est ici que pendant quatre jours, nous allons euh, au Parti communiste faire notre congrès. Nous allons débattre de notre texte d'orientation, de nos statuts et de notre nouvelle direction. Un débat dense. Il y a 800 camarades qui sont actuellement dans la salle juste à côté pour en parler. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici en direct. Nous allons, au cours de ce congrès, faire plusieurs émissions tous les jours pour vous le faire vivre maintenant, sans plus attendre, ce 39e congrès du Parti communiste français. toutes et tous qui êtes gorgés d'espoir, de changement. Vous toutes et tous qui continuez de rêver à plus de fraternité humaine, d'égalité, de respect, autant pour l'être humain et la planète. Je vous le dis, vous êtes ici, chez vous Marseille, cette belle ville avec vous, qui si beau, si beau, si heureux, et ça se voit, ça se sent. Alors, à vous tous, qui nous rejoignez de toute la France, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue, parce que vous êtes ici, chez vous, dans ce grand rassemblement qui vous tend les bras et qui vous ouvre les bras. Alors, allons-y Vive la France des jours heureux Vive la République Vive la France Tous ensemble Alors sans plus attendre, nous accueillons notre premier invité. Il nous accueille chez lui, ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dont il est le secrétaire fédéral. Il est aussi sénateur et on est ravis de l'avoir comme premier invité. Salut Jérémy. Salut Julia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon alors, ce congrès à Marseille, ce 39e congrès, c'est quand même un événement, et pour vous localement, mais nationalement, c'est un message très fort. Oui, oui, oui, à plus d'un titre. Premièrement, parce que ça faisait 23 ans qu'il n'y avait pas eu un congrès qui était en dehors de la région parisienne. Donc, c'est déjà en soi un événement. Ça faisait 102 ans qu'il n'y avait pas eu un congrès à Marseille. Et que Le dernier congrès de Marseille était en réalité le premier congrès de notre parti en 1921. Et donc, c'est évidemment pour nous un honneur et un véritable plaisir pour le coup de, de pouvoir accueillir ce congrès là. Marseille qui est devenue aussi euh, ces dernières années avec le lancement de la caravane des jours heureux euh, l'été dernier, avec le premier grand meeting de la campagne présidentielle à Marseille, euh, un lieu aussi où nous aimons recevoir les grandes initiatives du parti et donc nous sommes très heureux d'accueillir euh, presque 700 congressistes pour ces quatre jours. Et donc ça vous a demandé un effort militant certain. Il y a des centaines de camarades qui sont mobilisés pour faire vivre cet événement. Ça dit aussi de la force du Parti communiste euh, ici euh, dans les Bouches-du-Rhône. Effectivement, j'ai presque honte de le dire, mais c'est une réalité. Nous avons été obligés de dire à un certain nombre de camarades que nous avions déjà comblé l'ensemble des besoins et qu'ils ne pourraient malheureusement pas euh, venir aider ou soutenir ces signes d'une bonne vitalité de notre parti sur le département, mais aussi signe d'un enthousiasme des camarades des bouges du Rhône à la tenue de ce congrès sur notre département, dans notre territoire, dans un contexte en plus qui donne envie de se mobiliser. Justement, tu en parlais dans ton intervention, en introduction du congrès. Ce congrès, il est en plein mouvement de, de, contre la réforme des retraites. Le parti communiste s'est pleinement investi dans cette bataille. Et en quoi ce contexte va influer et nourrir les travaux des 800 communistes réunis ici à Marseille ben, si tu veux, le danger en réalité, c'est d'avoir un congrès, euh, une préparation de congrès pendant deux mois, trois mois, quatre mois, où les communistes se retrouvent en fait en conclave, un peu dans leur bulle, coupés de la société pour réfléchir sur un texte d'orientation. Et ça, c'est le danger que nous disons à chaque congrès. Or, là, il y a une situation qui fait éruption dans les travaux de préparation de notre congrès, la situation sociale contre la réforme des retraites, qui alimente en continu la réflexion des communistes. Et ça, c'est, de mon point de vue, le meilleur, la meilleure chose qui pouvait, qui pouvait arriver aux communistes dans le cadre de la préparation de ce congrès d'être alimenté par ce qui se passe dans la société, mais aussi d'expérimenter ce qu'on dit au quotidien euh, dans euh, les luttes et dans euh, ce que nous vivons à côté. Donc c'est cette juste articulation entre mouvement social et réflexion plus théorique qui a pu euh, permettre euh, aux communistes pendant euh, maintenant trois, quatre mois de, de travailler sereinement. Tu dis ce contact à la réalité. Il y a une autre réalité qui est un peu moins glorieuse pour nous, c'est la montée du Front National, du Rassemblement National. Pardon. Vous, à Marseille, vous savez ce que c'est. Ça fait des décennies que le Rassemblement National est très fort ici. C'est quoi la perspective politique d'alternative qu'on peut commencer à tracer ici à Marseille à l'occasion de ce congrès Yann Brossat disait dans son intervention donner un chiffre très intéressant. Il dit qu'il y a les trois quarts des Français qui sont contre la réforme des retraites, mais seulement un sur quatre qui sont prêts à voter pour la gauche. Ça dit la marche à franchir et l'enjeu à saisir. Je crois qu'il faut qu'on arrive, et Fabien Roussel le disait très justement, à, à changer notre logiciel. Nous n'avons pas vocation à être la première force d'opposition. Nous avons vocation à gouverner. Et je crois qu'il faut que... Nous arrivions collectivement à, à faire cet effort là dans nos têtes parce que bien trop souvent la résignation s'est emparée du peuple de gauche dans son ensemble, pas simplement des communistes. Et donc l'idée que nous puissions demain être au pouvoir pour changer réellement les choses sur un programme de rupture, sur un projet de rupture, en rassemblant très largement au delà même des partis politiques. On le voit aujourd'hui avec la force de l'intersyndicale. On le voit avec les travailleuses et les travailleurs dans le pays. Il y a une majorité potentielle qui peut se dessiner dans ce pays pour une rupture de transformation sociale. C'est tout l'enjeu, de mon point de vue, de ce congrès. Et le Parti communiste français y contribuera à sa juste mesure. Alors, dernière question rapide. Euh, les présentateurs de l'émission ont dit que Marseille était la première ville de France, puisque Paris est un département. J'aimerais avoir ton opinion sur cette question. Je... Opinion consensuelle, s'il te plaît, Jérémy. Évidemment, je ne dirai jamais de mal de mes camarades. Et vu que mes camarades ont dit ça, je... Je ne tu les pas. Merci en tout cas et merci, merci de nous beaucoup. accueillir. Et donne le salut fraternel à l'ensemble des camarades qui sont ici euh, mobilisés. Merci beaucoup. Fait. Merci. merci beaucoup, Jérémy. Alors, Jérémy vient de le dire, nous sommes en plein cœur du mouvement social, en plein cœur de la lutte contre la réforme des retraites, et il y a un certain nombre de syndicalistes qui viennent ici témoigner. On a eu la chance d'avoir Pascal Galeoté, il est le secrétaire général de la CGT euh, portuaire. Il a euh, tenu à nous délivrer quelques mots en introduction de ce congrès. Je adresser les salutations fraternelles de notre fédération CGT des ports et -Doc. Ainsi que du syndicat général du grand port maritime de Marseille et de Fluxel, port pétrolier, que j'ai l'honneur de représenter et dont le mouvement de grève reconductible et exemplaire des travailleurs a permis de laisser en attente depuis plusieurs semaines plus de 73 navires d'hydrocarbures dans le golfe de Fosse. Alors, on avait Pascal aujourd'hui. Demain, nous aurons un message de Sophie Binet et nous avons la chance d'avoir la présence de Laurent Brun tout au long de ce de ce congrès. Nous sommes ravis, ravis et la voix des syndicalistes résonnera. Il y a une autre voix qui se fait entendre aussi et qu'on aime bien. C'est une voix qui nous rajeunit, nous donne de l'énergie. C'est celle qui se cache derrière un chiffre. Ce chiffre, il est simple. C'est 1800. 1800, c'est le nombre d'adhésions qu'a fait le Parti communiste depuis le début de l'année. Il y a une dynamique d'adhésion. De nombreuses personnes nous rejoignent. Et il y en a deux qui ont accepté de venir témoigner et nous expliquer pourquoi ils ont rejoint le Parti communiste. Alors, je vous présente Martin et Mathilde. Il y en a un qui est du Pas-de-Calais, l'autre du Puy-de-Dôme. Deux très beaux Bonjour. départements. Et je vais commencer par Mathilde en te posant une question toute simple. Pourquoi as-tu rejoint le Parti communiste français Et si tu peux parler en mettant bien le micro, ça sera parfait. Euh, alors j'ai déjà commencé euh, par adhérer à la JC euh, en 2016 lors de la loi travail donc aussi du fait d'un historique euh, communiste dans ma famille et puis euh, j'ai fini par adhérer euh, au PC en 2022 euh, donc l'année dernière euh, à la suite des résultats euh, des présidentielles euh, donc après avoir fait la campagne euh, je pense aussi qu'il y avait une certaine euh, frustration euh, de ne pas vouloir que ça s'arrête au lendemain des résultats euh, donc j'ai pris ma carte euh, à ce moment là. Merci. Et toi, Martin, alors pourquoi as-tu pris ta carte Bonjour. Bah, alors, du coup, j'ai pris ma carte euh, à la suite du meeting de Fabien Roussel pendant, euh, pendant sa campagne présidentielle. Et c'est là où vraiment, j'ai adhéré complètement aux propos, au programme qu'il portait. Et donc, j'ai décidé de moi aussi m'investir dans cette campagne et puis euh, par la suite, les, euh, la campagne euh, législative. Et t'attends quoi du Parti communiste Qu'est-ce que tu voudrais que le Parti communiste apporte J'attends qu'elle... Euh... Qu'elle continue ses batailles sur, par exemple, le, la valeur qu'elle porte, notamment sur le travail, défendre les salariés et mettre l'humain d'abord. Et ensuite, euh, qu'elle qu affirme encore plus sa volonté de paix dans la, les conditions qu'on vit actuellement. Et toi, Mathilde, euh, qu'est-ce que ça te fait d'être au Parti communiste Est-ce que tu te sens communiste Et qu'est-ce que tu attends Parce que est ce que n'est pas un peu saugrenu d'être au Parti communiste en 2023 euh... Bon alors après tu viens du, du territoire d'André Chassaigne alors il y a des arguments mais bon alors ça fait quoi en 2023 d'être une jeune communiste Effectivement je dirais qu'en 2023 être une jeune communiste euh, c'est bah, je euh, aussi être entendue en, en tant que jeune et euh, bah, ce que vous disiez le nombre de jeunes, euh, jeunes aujourd'hui euh, au congrès euh, du PCF est, est plutôt euh, énorme et je suis étonnée euh, qu'il y ait autant de jeunes. Et, euh, et je pense aussi que c'est en écoutant euh, la voix des jeunes et en s'inspirant euh, de, euh, de leurs revendications principales, euh, que sont actuellement, je pense, euh, le, la lutte féministe, la lutte écologiste, euh, antifasciste également, et en faisant euh, bouger les lignes en écoutant les jeunes, que euh, derrière, il y a plus de jeunes qui peuvent euh, s'intéresser au, euh, aux partis. Et je pense que, du coup, le, on est dans une bonne dynamique euh, il faut poursuivre. Oui. Bah, merci beaucoup à vous deux et euh, bon congrès. Retournez donc en séance de suite au lieu de faire euh, euh, banc vide, la chaise vide. Et merci à vous euh, d'être là. On va un petit peu bousculer euh, le déroulé de l'émission, mais parce qu'il est là et qu'on est content de l'avoir, je vais demander à notre secrétaire national député du Nord, Fabien Roussel, de nous rejoindre. Il ah. était... Tu t'assois où tu veux il était en duplex depuis euh, pour France 3 pour le JT de France 3, donc on est ravis de l'avoir. Fabien, tu as assieds-toi, prends le micro, <rire> accroche-toi. C'est pas parce qu'on est proche de la Méditerranée qu'il faut que ça tangue. Fabien, tu as ouvert, euh, tu as ouvert ces travaux. Euh, C'est quoi les grands enjeux pour toi de ce congrès euh, une fois que tu auras trouvé <rire> ta stabilité C'est quoi les grands enjeux de ce congrès pour toi C'est quatre jours de débat, 800 ah bah, communistes à Marseille. Pourquoi faire? Les enjeux sont importants parce que pour deux raisons. D'abord, euh, parce que nous allons définir notre projet pour la France, euh, donc euh, nos, nos, nos propositions. Et nous le faisons dans un contexte incroyable d'une crise sociale et démocratique importante, mais aussi d'une crise économique. Et je pense à la hausse des factures, l'essence, l'électricité, les prix de l'alimentation. On a besoin d'apporter des réponses fortes et de dire voilà, nous, Parti communiste français, ce que nous proposons pour notre pays. Voilà, nous, la gauche, ce que nous devons mettre en œuvre ensemble pour le, pour le pays et pour la France. Donc ça, c'est important. Nous voulons gouverner comment nous le faisons, comment nous allons le faire ensemble, comment nous allons gagner, comment nous allons convaincre les abstentionnistes. Voilà, c'est l'enjeu de ce congrès. Et puis, nous allons aussi, pour ça, voter la nouvelle direction euh, du Parti communiste français. Et euh, c'est pour ça que c'est euh, le, le temps du congrès, c'est un moment démocratique important. On parle et contenu, direction, et ensuite, euh, on y retourne, comme on dit. Je voudrais te faire réagir sur deux chiffres qui ont été publiés dans l'Uma. Euh, 83 des Français disent que la lutte des classes est une réalité. Il y a 80 qui pensent que la santé et l'éducation devraient être sorties euh, de la concurrence et que les 72 qui disent que les salariés devraient avoir plus de droits à l'entreprise. Est-ce que ça, ça te donne pas un peu d'espoir Est-ce que ça te porte pas toi dans ton combat euh, en tant que secrétaire national du PCF Quand j'ai vu ce sondage dans, dans le journal l'Humanité. Je m'y suis retrouvé. Ça m'a tellement fait plaisir parce que ce sont des propositions que nous portons, que j'ai portées euh, dans le cadre des élections présidentielles. Par exemple, euh, demander aux salariés s'ils pensent que euh, c'est bien ou pas, s'ils sont d'accord ou pas, que les salariés aient plus de pouvoir dans les entreprises. C'est pourtant une question qui ne vient pas comme ça de prime abord. Mais quand près de 80% des salariés sont d'accord avec ça, ça veut dire que, dans le monde du travail, il y a une prise de conscience sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dépossédés de notre travail. Nous n'agissons pas sur, euh, sur euh, les choix de l'entreprise, sur la manière dont on crée les richesses, comment on crée euh, les, les produits, euh, comment on, on répartit ces richesses. Eh bien, les salariés, ils veulent participer à ces choix. Ça, c'est déterminant parce que pour nous, euh, la, la sixième République, la, la, la démocratie que l'on veut instaurer, c'est celle qui devra commencer par les lieux de travail. Parce que c'est là où, en fait, on prendra les meilleures décisions pour l'être humain, pour la planète, pour l'environnement, pour notre industrie, nos services publics, pour l'agriculture. Il faut pouvoir redonner du pouvoir aux travailleurs sur leur outil de travail. OK. Et tu dis euh, « on est prêt à gouverner ». On a vu, il y a un débat sur ça. Euh, il y a des injonctions euh, à des types de rassemblements... Où... Toi, tu portes une vision large du rassemblement à gauche. C'est un des enjeux de ce congrès de débattre de ben, comment on fait pour accéder au pouvoir. Mais quand on est une force politique, on n'est pas euh, là pour euh, être spectateur ou pour être euh, cantonné dans l'opposition euh, ad vitam aeternam. Euh, et nous, le Parti communiste français, on ne s'est jamais considéré comme une force d'opposition, mais plutôt comme une force de proposition. On propose et l'objectif, c'est d'être utile et de changer la vie des gens, de changer en mieux, de pouvoir faire en sorte que chacun puisse vivre de son travail avec un vrai salaire. Et qu'après une vie passée au travail, on puisse avoir droit à une retraite paisible avec une bonne pension et pas trop tard et pas quand on est cassé par le boulot. Et donc ça, c'est un projet de société. Notre objectif, c'est de le mettre en œuvre, c'est de pouvoir donc, participer à un gouvernement, de gouverner le pays. Et de pouvoir mettre en œuvre des réformes de progrès, les jours heureux. Euh, c'est ce que nous, nous nous mettons en avant. Euh, nous avons besoin de réformes heureuses dans le pays. Notre objectif, c'est de les mettre en œuvre et donc de gagner, de conquérir le pouvoir. Et nous avons la lucidité de dire que nous n'y arriverons pas tout seuls, que l'on va devoir s'unir, se rassembler. Eh bien allons-y, travaillons à ce rassemblement et que l'on ne vienne pas nous dire avec tel ou tel ou comme ci ou comme ça. Non, c'est aux Français de décider. Et c'est aux Français de décider ce qu'ils veulent comme programme, ce qu'ils veulent pour le pays. Et nous sommes à leur disposition et nous sommes à leur disposition pour construire ce projet, ce rassemblement et ce gouvernement. Oui. Dernière question un peu plus interne, un peu plus propre au Parti communiste. Je disais 1800 adhésions depuis le début de l'année. Il se passe quelque chose au PCF d'assez intéressant. Et toi, qu'est-ce que ça te dit Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que secrétaire national Parce que tu es sur le devant de la scène, tu fais ton tour de France et tout. Et savoir qu'à côté de ça, il y a Autant de gens qui nous rejoignent, j'imagine que pour toi, ça doit être quelque chose qui te porte. c'est important de voir que les propositions que nous portons, la manière dont nous sommes présents dans le mouvement social en ce moment, rencontrent de l'écho euh, parmi euh, les, les salariés, les jeunes. Et c'est vrai que nous avons observé depuis le début de ce mouvement social 30% d'adhésion en plus par rapport aux années précédentes dans la même période. Ça veut dire que des gens trouvent utile le combat que nous menons, que le Parti communiste français est utile pour accompagner donc les salariés et les syndicats dans cette campagne contre la réforme des retraites. Et c'est encourageant. Mais il nous faut aller plus loin. Moi, je serai un éternel insatisfait. 30%, c'est bien. 50, c'est mieux. Et donc euh, l'objectif, c'est qu'on explose les compteurs et que demain, nous soyons une grande force populaire. Nous avons besoin d'être présents dans beaucoup d'entreprises, dans les quartiers, dans les villages, d'être le plus utile aux gens. On, mène, on porte un combat pour la France, un, un projet de société pour la France. Mais on est aussi, aussi utile localement et individuellement. Chaque militant, chaque militante communiste est... Euh, Quelqu'un qui doit être utile pour aider les gens qui habitent à côté de chez lui, euh, pour les salariés dans, dans son entreprise, pour défendre un bureau de poste ici, euh, une gare là. Fin, euh, voilà, on est utile localement. Et c'est ça, le, le, le, notre combat. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Bah merci beaucoup, Fabien, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Et bon, bon Je congrès. <rire> Va dans la salle, t'es attendu. Euh, vous avez compris, les amis, Fabien fixe des objectifs très ambitieux en termes d'adhésion et y parler de cet ancrage local euh, qui est une des forces du Parti communiste. Je suis très contente d'accueillir deux secrétaires fédéraux, deux secrétaires départementaux. Un est secrétaire départemental d'un beau département qui est le Val-de-Marne. L'autre est co-secrétaire départemental d'un autre très beau département qui est l'Île-et-Vilaine. J'accueille Elsa et Ozer. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, alors, je ne veux pas vous dire, mais le chef, il vient de mettre une pression d'enfer. Donc, une campagne d'adhésion, une campagne de renforcement sera lancée à après le Congrès. Vous allez faire comment, les copains, pour mettre tous les camarades dans la bataille de l'adhésion Peut-être, Ozer, tu peux commencer. Et après, Elsa. Oui, donc... Euh, euh... Il y a plusieurs sujets. On ne fait pas des adhésions pour faire des adhésions, mais on voit dans cette euh, période intense de mobilisation sociale qui est en même temps une période de politisation euh, extrêmement importante. Donc euh, on voit bien aussi qu'il y a besoin de s'organiser dans la société pour combattre les injustices, pour combattre les inégalités et au-delà le rôle qui est le nôtre euh, pour changer la société en profondeur. Euh, euh, trouver le chemin d'une société euh, émancipatrice, euh, communiste. Euh, voilà donc le défi des militants va être euh, d'ouvrir euh, cette discussion avec le plus grand nombre, d'aller euh, dans les quartiers populaires, d'aller dans les entreprises, discuter et essayer de convaincre sur la nécessité qu'il faut s'organiser et s'organiser euh, avec un parti politique. C'est extrêmement essentiel. Et toi Elsa, peut-être encore plus compliqué de faire euh, que de faire adhérer des Val-de-Marnais, comment tu fais adhérer des Bretons au Parti communiste et particulièrement des Rennais <rire> Écoute, ça, ça fonctionne déjà très bien puisque depuis le, mou le début du mouvement social, quasiment à chaque manifestation, on a une, deux nouvelles adhésions. Donc on va continuer dans ce sens-là, on va continuer à être très présents et présentes dans le mouvement social. On a une initiative d'ailleurs à la fédé la semaine prochaine pour en solidarité avec les grévistes où on va inviter autour d'un moment convivial toutes les personnes qu'on a pu rencontrer euh, dans le mouvement social, donc des gens avec qui on a pu déjà discuter et à qui on aimerait euh, justement euh, inviter à nous rejoindre. Et euh, par ailleurs, effectivement, euh, comme tu l'as dit, euh, dans, dans, une, dans des campagnes locales, des campagnes concrètes, on veut lancer une campagne euh, sur les mobilités et puis euh, cibler aussi, euh, je l'ai dit dans une intervention tout à l'heure, on veut féminiser notre parti aussi. Et pour ça, euh, bah, cibler des entreprises, des lieux de travail où il y a particulièrement des femmes, avoir des campagnes spécifiques, parler de la spécificité des retraites pour les femmes, donc voilà, on a plein de chantiers à, à engager. Garde le micro, Elsa. Je suis très contente d'avoir deux jeunes dirigeants euh, du Parti communiste. Bon, une plus jeune que l'autre, hein, tu m'excuseras aux airs. Mais euh, j'ai envie de vous dire un peu par provocation vous êtes donc tous les deux secrétaires fédérales. Qu Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes mis dans cette galère Pourquoi on accepte d'être secrétaire départemental de façon plus euh, sérieuse euh, Vous avez accepté de prendre des responsabilités importantes. Euh, quelles ont été vos motivations, Elsa euh... <rire> Mais quelle motivation bah Déjà, j'ai été très honorée que les camarades euh, pensent à moi. Euh, et puis, on a une équipe très soudée, euh, très motivée. Donc, euh, forcément, on se dit qu'on n'y va pas tout seul, qu'on a toute une direction départementale avec nous. Et, euh, et puis moi, je pense aussi que je parlais de féminisation à l'instant. Euh, les femmes au sein du Parti communiste, on a beaucoup à y apporter. Et du coup, il est temps et on est nombreuses à le faire, à se retrousser les manches et prendre en charge, euh, et prendre en charge des responsabilités pour encourager euh, d'autres à le faire. Donc voilà. Et Ozer, toi, pourquoi tu, tu as accepté parce que je précise, excuse-moi Ozer, alors Ozer, il était avant secrétaire de, de, de section, section de Villejuif. Villejuif, c'était une ville qu'on avait perdue euh, au municipal. Et par le travail acharné de terrain, nous avons réussi à regagner la ville avec un excellent maire qui s'appelle Pierre Garzon et qu'on salue. Et je sais que tu me disais, on en parlait, ça a beaucoup nourri quand même ton euh, voyage politique vers euh, tes responsabilités euh, actuelles. Oui, absolument, parce que j'avais refusé, entre guillemets, d'être secrétaire de section pendant deux, trois ans. Je, je ne voulais pas prendre cette responsabilité parce qu'elle elle me paraissait trop importante et, et trop difficile. Néanmoins, je l'ai accepté d'une part parce que les camarades me, me faisaient confiance. Donc, c'est un élément déterminant. Et, et par ailleurs... Euh, rendre un peu au parti ce qu'il m'avait lui apporté dans ma construction personnelle, dans mon émancipation intellectuelle, etc. Et, et, et au fur et à mesure, j'ai accepté euh, d'être secrétaire départemental parce que les camarades m'ont so sollicité parce qu'on avait de grands défis dans le va euh, Val-de-Marne. Très, très clairement, en, euh, Donc nous avons eu plusieurs euh, élections très difficiles avec des, des pertes de villes en 2020, du département en 2021 et j'ai... Voilà. Euh, euh, as sauté, y allais. il fallait y aller. Il, fa... les voilà, il fallait y aller. En quelques mots, dernière question rapide. Vous attendez quoi de ce congrès Vous êtes venu avec des grandes délégations, avec vos camarades. Mais vous, euh, en tant que secrétaire départemental, c'est quoi pour vous l'enjeu principal du 39e congrès du Parti communiste français Question large. Je sais, mais réponses euh, succincte et précise, s'il vous plaît. Ouais, Oui, bah, je pense qu'on a engagé une étape euh, forte euh, au précédent congrès. Moi, j'ai adhéré euh, en 2017, donc juste avant. Et on voit que ça bouge beaucoup. Et il faut vraiment euh, voilà, tirer le bilan de ces premières années euh, et engager la, la deuxième étape de, de ce parcours, de cette démarche. Et euh, voilà, euh, pour être précise, euh, je pense renforcement. Donc renforcement, euh, euh, quand, voilà, euh, pour, par le nombre de militantes de militantes, par la formation, par la politique de cadre et par des campagnes offensives. Merci. Ozer, en quelques mots. Moi, mes attentes sont, sont extrêmement importantes. Effectivement, 38e congrès, 39e congrès, c'est le début d'un commencement pour... Dans un contexte historique, on voit bien que le capitalisme n'est ni la fin de l'histoire, ni en même temps en capacité de, de répondre aux immenses défis de l'humanité, donc ni sur la question écologique, ni sur l'émancipation des êtres humains. Le, ce que j'attends, c'est d'avoir un parti communiste qui s'assume, qui assume son rôle dans la société, qui nourrit la bataille des idées euh, de façon extrêmement forte. Moi, je fais un lien entre la campagne présidentielle de Fabien, où nous avons parlé de travail, euh, de, de, euh, du rapport au travail, du sens du travail, de travailler mieux euh, et moins, et, et le mouvement social actuel. Je veux dire, dans la bataille d'idées, il y a un enjeu de politisation et c'est le rôle du Parti communiste et il faut qu'il soit encore plus euh, et mieux structuré et plus... Et renforcé. Merci en tout cas aux et Elsa. Retournez dans les travaux et puis euh, bon courage dans vos fonctions euh, respectives. Alors on arrive à nos derniers intervenants, mais pas des moindres. Et je suis très, très fière de les accueillir parce que le Parti communiste, c'est aussi et avant tout un parti internationaliste. Et c'est ce qu'ils font de son histoire. Et je vais demander à Charlotte Balavoine et à Walter Bayer de nous euh, accueillir. Charlotte se charge des questions internationales au parti. Et Walter, qui parle un français, parfait, et le président du parti de la gauche européenne. Bonjour à vous deux. Je suis vraiment très contente de vous accueillir. Walter, je suis très, très, très contente de t'accueillir sur cette émission. Tu me permets, Charlotte, je commence les, les questions à Walter. C'est quoi le message que tu es venu délivrer aujourd'hui en tant que président du Parti de la gauche européenne aux congressistes du Parti communiste Oui, le message le message plus important est la solidarité européenne avec les ouvriers et les ouvrières. Euh, en lutte contre la réforme euh, macronienne, parce que c'est une lutte européenne. En effet, il y a des luttes en Grèce, en Espagne, en Portugal, en Allemagne, et la, la fonction, le, la, la tâche de, du, du parti euh, de la gauche européenne est de euh, mettre en, en place l'unité et la solidarité entre les mouvements sociaux en Europe et les syndicats et les partis de la, de la gauche politique en Europe. Charlotte, le parti, je te le disais, il est euh, internationaliste par essence. PCF, internationalisme, c'est lié. Tu peux... C'est quoi le rôle Quel rôle joue le Parti communiste, notamment au PGE Quel est son cœur battant au niveau de la solidarité internationale C'est quoi je pense que tu l'as très bien dit. C'est L'internationalisme, ça fait partie des fondements du Parti communiste français. Après sa création en 1920, la première grande campagne a été contre la guerre du RIF. C'est dire si ça remonte à loin. Et depuis, le Parti communiste français n'a eu de cesse. De défendre l'émancipation des peuples contre la colonisation et la colonisation française en premier lieu en Afrique et l'émancipation des peuples, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau international. Donc aujourd'hui, on a différents leviers d'intervention, différentes plateformes de discussion au niveau européen et international. On est membre du Parti de la gauche européenne, tu viens de le dire, depuis sa création. Euh, on, est égal, euh, on participe également aux réunions des partis communistes et ouvriers au niveau européen et euh, international. Et puis euh, les différentes organisations, je pense à la jeunesse communiste, participent au niveau international, à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Mais tout ça fait que euh, notre cœur de cible, c'est vraiment cette question de l'émancipation humaine. Et pour ça, il faut une solidarité. Je crois que euh, Walter vient de le dire euh, très, très fort. On est dans un mouvement social aujourd'hui... Euh, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps euh, en Europe et en France. Et euh, pour donner juste un exemple, lors de la mobilisation de jeudi, en soutien aux travailleurs français, les raffineries en Belgique ont fermé et euh, les camarades belges ont euh, refusé de livrer euh, l'essence et le pétrole pour euh, qu'on voulait prendre en Belgique parce que les raffineries en France étaient euh, fermées. Mais en ce type de solidarité, ça fait aussi partie euh, des choses qu'on doit développer au niveau politique, au niveau, euh, au niveau européen et international. Walter, j'ai une question. Dans un an, à peu près, un peu plus, je crois, il y a les élections européennes. Euh, ça va être un grand enjeu. Ça va être quoi, l'engagement le, du PGE Quel projet va porter le PGE Et quelles idées va-t-il défendre dans le cadre de ces élections qui sont très prochaines Oui, à mon avis, euh, ce sont euh, trois, trois sphères euh, qui sont adressées par le PGE. Premièrement, euh, c'est la défense de, de, du niveau de vie euh, des peuples euh, en Europe. Ce n'est pas une, une chose simple parce qu'il y a très différents niveaux de vie dans les différentes régions de l'Europe. Ça veut dire que euh, le PGE doit mettre euh, en surface euh, les, les buts communs qui, sont, qui on peut euh, formuler. Euh, pour euh, être euh, valide dans les différents contextes. Euh, deuxièmement, euh, nous sommes dans une situation de transition. Nous avons besoin d'une transition écologique, une transition des systèmes de, de mobilité énergétique, et il faut faire euh, cette transition dans un style que euh, les peuples, les salariés, les travailleurs et les travailleuses soient les, les, les protagonistes de ces processus, euh, sans démocratie. Aussi, au niveau européen, euh, cette transition euh, ne, va, euh, ne fonctionnera pas. Et troisièmement, le PG doit être, euh, ou est, euh, un parti de la paix. Et c'est une question très, très urgente. Nous sommes dans, dans le contexte de, de, de la guerre en Ukraine pour un, un cessez-le-feu immédiatement. Immédiate. Nous sommes pour euh, des négociations. Nous n'avons euh, laissé. Aucun espace pour un malentendu. Les responsables pour les désastres, c'est la, la direction de la, de la fédération russe. Mais en dehors de cela, il faut ouvrir une discussion sur un système euh, sur un système euh, sécuritaire en Europe qui ne peut pas être basé euh, sur l'extension euh, de l'OTAN par exemple euh, parce que ce sont euh, euh, les alliances militaires qui maintenant créent une immense danger euh, pour la paix si elle inclut la sécurité nucléaire. Merci Walter. Dernière question pour Charlotte. Charlotte a eu la chance de faire partie de la délégation euh, qui s'est rendue à Cuba avec euh, Fabien Roussel. Euh, faudra que tu me dises comment t'arrives à être dans ces délégations. Je veux en être. Mais de façon plus sérieuse, il y a un vrai projet du Parti communiste qui est un projet de solidarité avec le peuple cubain. Et tu vas avoir la charge de coordonner ça, euh, en tout cas de suivre ce, cette question-là. Est-ce qu'en quelques mots très rapides, tu peux nous en parler euh, de ce geste de solidarité des communistes français vis-à-vis -vis, euh, du peuple cubain alors euh, oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire partie de cette délégation en décembre dernier. Euh, le camarade ambassadeur de Cuba en France interviendra demain au congrès pour parler aussi de la situation euh, qui est très compliquée à Cuba. Et euh, pour euh, vous donner un exemple, depuis le début de la pandémie, 243 mesures supplémentaires au blocus ont été adoptées par l'administration Trump et maintenues par Biden, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais été face à une situation autant d'asphyxie. De Cuba. Le Parti communiste français, on a la caractéristique d'avoir été une des premières organisations. Politique au niveau mondial, à apporter notre solidarité à la révolution cubaine depuis 1959. Et je pense que cette solidarité-là, il faut aujourd'hui qu'on lui donne un, une nouvelle ampleur, un nouveau pas un nouvel élan. C'est ce qu'a annoncé Fabien Roussel lors des vœux du parti et au Conseil national. Et c'est ce que l'on va lancer à l'issue de ce congrès. Une grande campagne de solidarité politique pour la levée du blocus et le retrait immédiat de Cuba, de la liste des États sponsorisant le terrorisme, mais aussi une solidarité concrète, matérielle, financière, où on va développer tout le réseau que l'on peut avoir au niveau national avec les associations, syndicats et les élus locaux, qui vont jouer un grand rôle là-dedans. Euh, J'en je ai, euh, ai déjà discuté avec Philippe Priot tout à l'heure, euh, justement. Et euh, pour faire valoir la coopération, pour faire valoir des, euh, des accords de partenariat, de coopération, d'amitié entre les villes françaises et, euh, et Cuba et apporter notre solidarité euh, de façon très concrète à ce peuple cubain qui lutte encore et toujours contre l'impérialisme américain. C'est un super beau projet. Merci à vous deux d'être venus pour notre émission. Nous, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain à 11 h pour avoir un petit peu l'actu du congrès et à 19 h pour l'émission de 19 h C'est facile à ce moyen mémotechnique assez facile. Et là, nous aurons des invités, des débats, des témoignages de ce qui s'est passé dans la journée de discussion de notre texte d'orientation. On vous donne donc rendez vous demain et d'ici là, portez vous bien.